On a beaucoup de chance, nous, euh, responsables formation, euh, de travailler sur un secteur où on a vraiment, euh, je dirais, une pléthore, pour pas dire une overdose d'outils. On peut piocher comme ça, on peut avoir une attitude extrêmement consumériste. On a plutôt intérêt, me semble-t-il, mais ça n'est qu'une opinion, à se concentrer sur, sur le métier et donc à, à, à plutôt investir du temps dans l'ingénierie préalable de ce qu'on fabrique, à se poser la question de la valeur d'usage de ce qu'on fabrique euh, pour la personne qui va faire le travail demain. Et c'est en cela que l'AST, l'apprentissage en situation de travail, me semble intéressant, et avec surtout une ingénierie préalable, vous imaginez, assez fine et assez lourde, et qui est vraiment très centrée sur le métier. Il s'agissait de fédérer euh, euh, le métier expertise comptable, donc euh, de développer euh, un, une équipe, un, un fort sentiment d'appartenance euh, et une motivation. Sur la première partie, donc, on avait un challenge e-learning euh, qui euh, avait comme objectif de mieux connaître l'offre d'expertise comptable. Et la deuxième étape, c'était euh, ce qu'on appelait un business training euh, qui donc euh, proposait à l'ensemble des équipes des situations, des situations pratiques. Hein, sous forme de, de scénarios animés. Et les meilleurs délivrables étaient même publiés, donc on faisait un peu de, de knowledge management au passage. Euh, afin de s'adapter à leur niveau, on leur a mis à disposition un ensemble de ressources qu'on appelle des box, euh, qui sont euh, des box intelligentes. C'est-à-dire que ce n'est pas du e-learning classique, c'est de, de l'ancrage mémoriel. Le sujet, c'est effectivement euh, les besoins, les enjeux. Les besoins, clairement, c'est accompagner toute une population de gestionnaires, Et les former, les sensibiliser à l'évolution de leur métier très forte autour, bien entendu, et là, là on est aussi sur ces problématiques-là, hein, de la relation client. Le deuxième point, c'est compte tenu de l'aspect très décentralisé, un hein, 2500 gestionnaires répartis sur plus, plus de 20 sites en France. et eh bien, euh, on avait besoin, et c'est une nécessité absolue, et c'est très bien, de s'appuyer très fortement sur les managers. Une grande partie des formations sont en fait imposées. Vous avez des plans de formation où 80, 90% des actions s'imposent aux collaborateurs particulièrement s'il n'a pas le statut cadre d'ailleurs. Or, euh, par ailleurs, la théorie de la motivation euh, pour la formation nous, nous dit que c'est la pire chose pour apprendre, c'est-à-dire que le fait d'être obligé d'y aller, c'est la pire chose qui puisse vous empêcher d'apprendre. Laissons au moins de grâce le choix à la personne de la façon dont elle y arrive et c'est pour ça que le fait de s'intéresser au livrable, comme vous disiez tout à l'heure, me paraît très intéressant, s'intéresser au livrable produit par l'apprentissage plus qu'au temps d'apprentissage lui-même. La réforme de la formation professionnelle, c'est une opportunité pour changer de, de, de vision, de, de posture Alors J'espère bien que ça va être une opportunité pour s'autoriser à élargir la palette. dire Ce qui compte finalement, c'est que les gens apprennent et c'est qu'ils développent des compétences par rapport à ce dont ils ont besoin, ce dont l'entreprise a besoin. Et, et donc renverser euh, euh, la question et en se disant, voilà, quelle est la meilleure solution pour apprendre euh, L'enjeu pour nous en tant qu'OPCA, euh, et donc on est, notre mission c'est bien sûr de, de collecter les fonds et de financer la formation. Et c'est comment réussir à maintenir l'activité formation des entreprises dans un cadre budgétaire qui finalement se contraint. L'offre de service qui, qui, se, met, qui se déploie aujourd'hui au sein d'Opcalia, elle vise à finalement libérer du temps aux responsables de formation, aux directeurs formation, à faire ce que vous faites là. Ce qu'on se rend compte nous aujourd'hui, c'est que dans une majorité d'entreprises, les grandes, les PME notamment, mais les grandes entreprises, on n'a pas toujours, enfin la fonction formation, n'a pas toujours le temps de travailler sur l'aspect qualitatif de la formation.